On en septembre, j'ai moche. Ouais, mais septembre c'est la fête des possibles. Ah, c'est quoi Mais oui, la fête des possibles c'est le rendez-vous de celles et ceux qui prêtent chez eux, agissent pour un monde plus vert et plus juste. Ah, ok, mais t'as un exemple bah, Par exemple, regarde, à Namur, il y a un riper café qui s'organise. Ah, ouais, et je vois qu'à Liège, euh, ils font un petit déjeuner solidaire. À Son Bref, il y a les portes ouvertes d'un jardin collectif. Ah, et à Bruxelles, il y a un marché du gratuit. Ok du coup, du 15 au 30 septembre, toi aussi, rejoins-nous en Belgique, en France et partout ailleurs. Inscris ton événement sur faitesdespossible.org